La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le mien. Vous avez été nombreux cette semaine à me demander de réagir à la l'opération de vasectomie d'un confrère youtubeur. Bah oui, d'habitude, je vous prends un petit peu euh, au mot, au jeu. Je me moque gentiment de vous en disant que vous avez été nombreux quand vous avez été un. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas été un, vous avez été une bonne douzaine à m'envoyer euh, cette euh, cette prestation. Alors ça tombe bien, conformément à l'esprit des vidéoscopie. je ne connais pas cette personne. J'avais vu passer son nom une fois ou deux sur les réseaux. Il s'appelle Nota Bene. Je ne connais pas non plus le sujet de la vasectomie. Toutes les conditions sont donc réunies pour vous livrer une réaction à chaud sur un contenu que je découvre en même temps que vous, juste avant de commencer, comme d'habitude. Sixième étage, rayon publicité.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 D'ailleurs, comment a été l'opération Ben, si tu peux en parler Évidemment que je vais vous en parler, voyons. Je, je le sais que vous êtes tous là pour avoir des nouvelles de mes testicules. Lundi, euh, je me faisais opérer. Euh, lundi, ça rime avec Vasectomie. Donc. Ouais, pas uniquement vasectomie d'ailleurs, mais euh, j'imagine que c'est pas le sujet. J'ai sauté le pas et j'ai tout fait sauter. Alors, est-ce que 5 jours après, tu as encore des douleurs Oui, un peu. Mais ça va ça, beaucoup mieux. Chaque jour, je marche de, de mieux en mieux. Les principales douleurs, tu les exprimes en mode... Quand tu t'assois, tu fais... Ouf Pardon. Voilà. Alors, je précise. Parce que vous savez qu'une vidéoscopie, euh, c'est l'occasion de faire montre d'un talent universellement le plus mal partagé qui s'appelle le discernement. Il faut savoir de quoi on parle, sur quel support on se base. Je précise que les cuts qui n'ont pas de neige, hein, c'est quoi la neige montrez, montrez les monteurs si vous parce ce que c'est que la neige. En l'occurrence, ce montage est d'origine et quand nous nous avons raccourci le fichier, je dis nous, c'est Hugo, notre chef monteur à qui je passe le bonjour, respect commandant. Quand nous raccourcissons le montage original pour que la vidéoscopie tienne dans un format, on va dire convenable, nous mettons de la neige. Donc là, le montage du saucisson et du Red Bull est d'origine. Alors, que euh, nous dit ce montage Que nous dit cette image Que nous dit cette musique Alors, pas grand-chose et beaucoup de choses. J'avoue que là, je suis à ce qu'on appelle en sport à l'extérieur. Je ne joue pas à domicile alors que je suis en train de regarder la vidéo d'un, entre guillemets, d'un confrère, en tout cas de quelqu'un qui communique sur la même plateforme que moi. Chaque plateforme a ses codes, chaque plateforme a sa syntaxe. Je ne parle pas que de la syntaxe des mots, mais également de la syntaxe de, de l'humour, du montage, du cadrage. Et là, j'avoue, je manque. Là, là je, je suis perdu. D'abord, est-ce que ces gens sont un couple je l'ignore, j'ai fait exprès de ne pas chercher l'information, puisqu'une vidéoscopie s'est décontextualisée. Intuitivement, je dirais que oui. Un, c'est pas son Aurora, parce que ce qu'elle fait à côté, là, de jouer au Lego, m'a pas l'air très productif pour la vidéo. Enfin, quoi que si on comparait à la productivité de mes auroras, ça doit être similaire. Euh, Hommes et femmes, d'ailleurs, hein, ce n'est pas, pas de la misogynie. Je pense que l'homme n'était pas beaucoup plus productif que celle qui ne voulait pas apporter le café, finalement. Donc là, on a des gens qui probablement sont en couple. Pourquoi parce qu'ils ont développé une euh, gemellité quasiment, quasiment physique. Hein. Vous savez que le, en couple, on a tendance, notamment quand on est un couple un peu fusionnel, comme ça, un peu... Ils, ils ont un côté un peu bête à deux dos, hein. on les imagine euh, s'étreindre. Euh, quand ils s'étreignent, c'est un pentapode, enfin, plutôt un quadripode. Euh, ils se ressemblent, ils s'habillent en noir pareil, ils ont un peu la même posture, ils sont un peu penchants, ils ont les mêmes bras, regardez, ils ont le même, ils ont le même teint, ils ont les mêmes bras, donc j'ai l'impression, mais dites-moi, dites grâce à des éléments externes, si je me trompe, que ces gens sont ensemble depuis très longtemps, ça ressemble typiquement à un... Bon, ils ont quoi Ils ont, ils ont quoi C'est euh, 30, 30, difficile parce que les gens en surpoids, euh, du coup, les, les rides se tendent, on ne voit plus les rides, mais enfin, ils ont quoi 30, 30, 30 35 ans, quelque chose comme ça elle a l'air plus jeune qu'elle, mais on, on ne sait pas. C'est un couple de lycée. C'est un couple qui s'est mis ensemble, selon moi, très tôt. Alors, pourquoi l'autre joue au Lego On ne sait pas. Euh, pourquoi l'autre ne nous regarde pas Il y a quelque chose de l'ordre de la mise en scène, comme disait le sociologue Goffman, une mise en scène de la vie quotidienne qui, désormais, passe par les réseaux. Il y a des codes de mise en scène qui m'échappent. Pourquoi Parce qu'une mise en scène, je suis désolé, c'est codifié, et il y a une raison. Il y a la mise en scène de type théâtre, où le partenaire est le public et où on parle à son vrai partenaire, qui est en fait son faux partenaire, quasiment de profil, pour s'adresser au public. Il y a une mise en scène de type euh, « jeu télévisé où les partenaires ou les protagonistes se font face, mais elle implique une tierce personne qui peut être le présentateur ou le, le public. Il y a une mise en scène de type « webcam, youtubeur intime » implique une frontalité. On a deux personnes qui nous... Alors, on a une seconde personne qui ne nous regarde jamais, qui est en train de s'adonner à une activité ludique de type adolescente. On a un protagoniste principal qui se fait à bouffer, enfin, qui consomme de la junk food en ventilant son attention entre euh, sa compagne et nous. Le tout sur des chaises de joueurs, de, de gamers, ce qu'on appelle des chaises de gamers, donc on a une collusion du monde du geek, du monde du jeu physique, du monde de, du jeu vidéo, euh, du t-shirt de, de, de, de hard rock, enfin on ne sait pas trop ce que c'est, mais on imagine cet univers euh, littérature SF, euh, musique, euh, gothico-hard, etc. De la junk food, euh, tout ça, je suis à l'extérieur, voilà. je n'ai aucun de ces codes-là, mais euh, ce que je dis est factuel. Je ne taillerai pas sur ce que vous savez, oh ben, sûr, je reçue, je réponds, sauf si le physique devient un élément explicatif du discours. Simplement pour l'instant, je remarque que le mode de vie de ces gens est très, mais très étranger et très différent du mien, et en l'occurrence, je me prédispose à entendre une logique de discours très différente de la mienne de pouf, on, on, on donc là on part sur un saucisson sec supérieur au noix. Des belles noix dedans, des belles noix. Il n'est pas un petit manger-bouger, tout ça. Non mais en vrai, c'est un, un, une OP qui me tenait quand même un peu à cœur parce que euh, bah voilà, ça fait longtemps qu'on réfléchit. C'est aussi un moyen pour les mecs de prendre un peu euh, leurs responsabilités. Les moyens de contraception, il y en a plein, mais le plus répandu, ça reste quand même euh, la pilule. Et la pilule, autant il y a des femmes qui le supportent très bien, autant la de, de, pour pilules féminins, la supportent. C'est la merde! C'est la merde, et ça fout en l'air euh, vraiment la santé euh, des, des femmes qui prennent la ville. Mais alors, attendez, un truc que je comprends pas. Euh, quel est le mécène avant le message? Le mécène, c'est-à-dire le sponsor, le support économique de cette vidéo, c'est quoi? Est-ce que c'est je veux faire une audience spectaculaire avec un sujet intime? est a priori contre-intuitif. Est-ce que le sponsor, c'est l'ego Parce il le, y, a, y, a, y a un Lego technique monstrueux en double prise, c'est-à-dire dans l'écran principal et dans la caméra secondaire. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi la caméra secondaire zoome sur le Lego. Est-ce qu'à est qu un moment, le, les protagonistes ne seraient pas finalement l'élément secondaire, et le Lego, l'élément primaire Est-ce que le, le, le, le sponsor, c'est le lobby féministe qui a exigé de ce type qu'il récite toute la logorée pro-contraception masculine, parce que là, je suis, je suis désolé, l'ossature de son discours, c'est un c'est enfin, J'entends de sa bouche tout ce que j'entends depuis dix ans des influenceuses féministes sur le côté néfaste de la pilule, que je reconnais en plus bien volontiers, euh, sur le fond, même si le fond rien à, ne devrait pas entrer en jeu dans la vidéoscopie je suis d'accord et, à titre personnel, je me suis documenté et penché sur d'autres méthodes. Mais là, la façon dont c'est anonné avec un regard hors-champ et une voix morne, car écoutez, en fait, il débite, il débite toute la logorée en pro-contraception masculine avec une voix morne et une conviction faible. C'est aussi un moyen pour bah. les mecs de prendre un peu euh, leurs responsabilités. Je me demande si... si... S'il ne se fait pas, là, le perroquet d'un discours qui n'est pas le sien. Je n'entends pas un texte passé par lui. Et je suis désolé, euh, j'ai tendance à avoir plutôt le nez creux sur ces choses-là. Donc je me demande qui a été à l'initiative de cette initiative. Après, je ne réponds pas. Moi, je me demande. Hein, mon but, c'est de m'interroger sur des supports que vous me proposez. Euh, il y a des femmes qui prennent la la vasectomie, chacun le fait pour les raisons qui euh... chacun l'a fait. Il a un problème avec les pronoms masculins et féminin. Hein. Ah bon Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre. Sinon, on va déjà mal partir. La vasectomie, chacun l'a fait. Pas la vasectomie, chacun le fait. Ça veut rien dire. Enfin, qui lui incombe C'est à dire que ouais, qui lui euh, soit tu veux juste pas d'enfants et puis euh, voilà, attendez, non pas. Voilà, soit euh, bah, tu veux prendre. En en charge de la, la contraception, euh, parce que, bah voilà, tu n'es pas de confort aussi. L'opération est moins invasive chez un homme que chez une femme, pour la stérilité. Oui. Donc c'est, voilà, et surtout... Je, je sens un sous-texte féministe latent qui, moi, à la limite, ne me dérange pas. Dire, la contraception masculine, pourquoi pas Je n'ai rien contre sur le principe. Mais euh, je me demande si ces adolescents en train de jouer ne sont pas le jouet d'une tendance de fond qui leur échappe. Vous savez que quand on fait avaler des mots à quelqu'un, on lui fait avaler l'idée. Et Je me demande si cette génération d'adolescents ne sont pas en train de nous donner la preuve qu'ils ont ingéré en plus de leur saloperie de junk food tout le discours féministe sur le, la, la, la castration du, du, du mal. Parce que je suis désolé, s'y intéresseront ceux qui veulent, mais la pilule euh, hormonale est loin d'être la seule méthode de contraception, et il y en a, dites à tort ou à raison naturelle, qui passent par l'observation fine de certains critères cycliques du corps de la femme, et... Euh, dont j'attends toujours qu'on me démontre l'inefficacité. Alors, on, on me dit dans les statistiques que c'est euh, toujours un petit peu plus incertain. Bon, euh, peut-être j'ai pas diligenté d'études payantes sur le sujet. Par contre, euh, j'ai eu des relations, j'ai eu des copines, euh, je, je n'ai pas été pris en défaut par les méthodes dites « naturelles ». Alors, elles sont souvent à tort réduites à des méthodes basées sur l'intuition, la sensation l'observation d'un seul critère. Non, naturel, ça ne veut pas dire que c'est basé sur la sensation, ça veut dire que c'est basé sur l'observation de plusieurs critères cumulés, sur une longue durée, et si on remarque le côté cyclique de l'observation de au moins trois critères, alors bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas euh, que j'entache le glamour de mes vidéoscopies par des termes un peu techniques, c'est l'observation de la température corporelle, de la texture de la glaire et de la position du col, si c'est cyclique sur une longue durée, et que, en plus de ça, la femme est susceptible par la propre perception de son corps de savoir les avaliser, alors on rentre dans une méthode naturelle qui, à ma connaissance et à la connaissance de tous ceux qui l'ont pratiqué, est aussi fiable, voire plus, que les méthodes dites techniques ou médicamenteuses. Parce que des, des femmes tombées enceintes sous pilule, j'en connais, pilules plus ou moins oubliées et plus ou moins avouées. Des femmes tombées enceintes euh, sous préservatif euh, mal mis ou craqué, euh, j'en connais. Euh, des femmes tombées enceintes sous l'observation des critères précités et ce que j'appelle propriétaires de leur corps, c'est-à-dire qui ont développé une perception de leur, euh, de, de, de, de leur fonctionnement interne, je n'en connais aucune. Voilà. Donc, euh, à un moment, les statistiques, c'est gentil. Hein, mais il faut toujours savoir qui dirigeante les études, et mon expérience personnelle tendrait à me faire, cro à me faire euh, conclure que dans ma partition, hein, CF, séminaire euh, logique des femmes 2, si je ne m'abuse, vous dites en commentaire si vous le possédez, si c'est bien dans celui-ci, dans la distinction des propriétaires et locataires de leur corps, hein, c'est une métaphore que j'utilise, pour essayer de deviner le rapport que quelqu'un a euh, à la santé, au vieillissement, au danger, à l'alimentation et au sport, je dis les gens se comportent avec leur corps un peu comme ils se, ils se, ils se comportent avec leur maison. Hein. Quand, selon qu'on est locataire ou propriétaire, on entretient ou pas notre résidence d'une façon. Eh bien là, j'ai l'impression que j'ai deux locataires de leur corps. Ben, je suis désolé, je taille rarement, mais enfin... Quand même. Il est quand même euh, évident que ces gens sont en surpoids. Euh, et dites-vous bien que l'écran mince L'écran minci, j'en suis la preuve, je, je, je fais 86, 87 kilos en ce moment, tout le monde dit que je suis trop maigre. L'écran minci, donc en fait, ils sont encore plus adipeux dans la réalité. C'est pas taillé, c'est un fait. Ils sont un peu adipeux, ils sont en dehors de la courbe de poids, les deux, ils ont les mêmes bras d'ailleurs, regardez, on montrera en post-production. Le mec a une barbe taillée à la serpe parce qu'en fait, il a des joues pues Donc évidemment, il a dû se dire, ce qui n'est pas con d'ailleurs, qu'en se taillant la barbe à la viking. Ça allait comme ça euh, carréifier la la la la mâchoire. Moi, je t'aille pas mal par par exemple, vous voyez, c est, c est, y a, vous voyez pas un trait de démarcation très net en en en haut et en, en haut et en bas. Il a un peu un look à aller au Beersden à Paris hein. quand j'habitais Beaubourg. Il y avait derrière chez moi un, un bar comme ça qui s'appelait le Beersden, où ils ressemblaient tous à à, à ça. C'est des gens euh, qui s'alimentent mal. Euh, ils ont l'air d'avoir des activités. Ils ont pas l'air de prendre beaucoup le soleil. Ils ont l'air carencés en vitamine D. Ils ont l'air carencés en vitamine C. Euh, ils boivent du Red Bull. Au bout du saucisson et donc effectivement l'approche euh, basée sur l'observation et la sensation personnelle me semble hors de leur portée donc ils prennent la solution définitive pourquoi pas après c'est pas celle que je retiendrai d'abord parce que je fonctionne pas comme ça et d'autre part parce qu'en plus j'ai à titre personnel évolué sur ma position pour les enfants il y a dix ans j'avais dit que je n'était pas dans mes projets mais ça l'est devenu euh, progressivement Donc vous voyez que encore une fois ce qui continue à me faire chier là dessus et eh bien euh, vous, êtes, vous manquez de fluidité mentale. Hein. Ce qu'on aime à 20 ans, ce n'est pas ce qu'on aime à 40. Et puis, euh, il faut comprendre que les choses évoluent. Euh, donc, reprenons la, la vidéoscopie et euh, évitons de nous arrêter trop sur les physiques. Mais là, je suis désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher, parce que c'est signifiant. À un moment, euh, il est difficile de dissocier euh, totalement reproduction, alimentation et rapport au corps. Elle est plus facile à vendre, entre guillemets, à un médecin. Que pour une femme une Sam m'ennuie. Hein vous avez remarqué la timidité en fait de sa femme ou de sa compagne ou de sa aurora, on ne sait pas. Nous n'avons, de... on n'a même pas vu la couleur de ses yeux. Alors qu'on a quelqu'un qui vous parle en vous évitant systématiquement du, du regard, ce qui est le premier marqueur de la... de la timidité. Alors vous allez me dire, elle parle à une caméra, toi aussi tu nous évites. Ben non, moi je, je joue au jeu de la vidéoscopie qui est que je ne vous fais pas face pour voir l'écran. Si je mettais l'écran face à vous, je devrais vous regarder par-dessus, ça serait très laid. Quand nous ont une anecdote ou une vidéo d'actualité, je me mets sur le fauteuil, je vous regarde en, en face. Donc là, il y a un évitement du regard qui semble me conforter dans la piste du couple quadripode ou, ou pentapode, bête à de dos, euh, qui s'est fait au lycée parce qu'ils qu faisaient de la, de, de la SC, ils écrivaient des nouvelles de SF ensemble, et du couple adolescent, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mal à un moment à laisser derrière lui le monde du jeu. Hein. On a tous joué au Lego, technique, la plupart des hommes en tout cas, et maintenant de plus en plus de femmes, ont joué aux jeux vidéo, mais il y a un jour où on branche son jeu vidéo, et où on se dit « mais tiens, finalement, je ne suis plus un gamin, ça, ça m'ennuie, et on arrête voilà. ». Euh, là, c'est marrant quand même de mettre en scène quelque chose lié au, au, au désir de ne plus avoir d'enfants, tout en jouant à des jeux d'enfants en même temps. Il y a une porosité mentale dans tous les sens qui m'étonne, mais encore une fois, je suis à l'extérieur, ça n'est pas mon monde. Je ne fais que déconner ce que je vois à l'écran, et c'est l'intérêt des vidéoscopies, et ça inclut l'intérêt que je puisse me tromper. Je commets peut-être d'énormes bourdes sur ces gens, car je n'ai pas euh, enquêter sur eux, je n'ai pas utilisé la aux externes que peut-être vous, vous connaissez, c'est peut-être pas du tout un couple du lycée, ils se sont peut-être rencontrés la veille, ils sont peut-être pas du tout carencés en vitamine D, j'en sais rien, mais c'est le jeu que de jouer à deviner. Hein. Parce que deviner, c'est la porte avant de distinguer, distinguer, c'est la porte avant discerner. Pour Moi, ça a été assez la manière dont, ça procède, dont on procède, c'est qu'on va voir le médecin, on lui dit « bon ben bah, voilà, euh, bah, j'ai réfléchi, je veux pas, euh, je veux plus d'enfants, euh, donc je veux une vasectomie ». « Ah, vous avez bien réfléchi, oui. Bon, ok, je vais invite vers un spécialiste. » À partir de ce moment-là, tu vas vers un spécialiste. Ah, « voilà, Un neurologue. Voilà, » Un neurologue. En l'occurrence, c'est le neurologue chirurgien. Et du coup, euh, on discute un petit peu. Euh, il te dit « Est-ce que vous êtes sûr ?» Là, il t'explique un petit peu euh, l'opération, les conséquences. Non. il n'y a jamais un choix innocent dans une mise en scène fut-elle une mise en scène de la vie quotidienne. Et là, j'ai beaucoup de mal à comprendre le choix de la musique. Là, euh, ils ont choisi, pour illustrer un propos médical sérieux, une musique de type Scooby-Doo, quoi. On fera écouter la musique de, de, de Scooby-Doo quand ils sont dans une énigme, dans une grotte, et cherche cherchent le coupable. C'est quasiment ça. Alors, est-ce qu'ils ont choisi la musique totalement au hasard Ou est-ce qu'encore une fois ces gens contre qui je n'ai rien vivent dans un univers mental totalement de dessins animés. C'est-à-dire on joue au Lego, on vit sur des sièges de gamers, dans notre tête passe de la musique de dessin animé. J'aurais envie qu'un spécialiste de l'analyse la, de transactionnelle, que je ne suis pas, comme par exemple Eric Berne, son fondateur, ou d'autres, nous, co nous commente le passage, la transition manquée à l'âge adulte d'un certain nombre d'adolescents. Hein, je ne me livrerai pas à des hypothèses de type psychologique, parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon métier. Mais ça m'amuserait de comprendre comment cette transition ne se fait pas chez certaines personnes et pourquoi. Ces là Et puis après, tu as un 4 mois de délai en fait, où euh, il ne peut pas t'opérer tant que ces 4 mois ne sont pas passés. C'est le délai de réflexion où en gros, bah, tu rentres chez toi et puis tu médites sur ta vie et si tu es sûr de te faire euh, vasectomiser ou pas. D'ailleurs moi quand je suis allé me renseigner pour la vasectomie, je ne savais pas que ça pouvait se faire en anesthésie générale. Que... Oh, la, la musique a changé et tout à coup on est passé à une musique de, de, de, du roi lion ou d'un Disney. donc Encore une fois on est toujours dans cet univers du divertissement euh, d'origine américaine. Hein je sais pas si le Lego c'est, je crois que c'est Scandinave le Lego, ça le vient d'où le Lego commentaire si vous le savez vraiment c'est intéressant parce que là sans le vouloir vous m'avez totalement plongé à l'extérieur de mes codes et de mes références c'est une opération qui souvent se fait en local parce que bah tu vois c'est pas très invasif euh, et moi tous mes potes l'ont fait d'ailleurs en, en, en local après moi je suis arrivé euh, tous mes potes l'ont en, en local mais t'as combien d'amis qui se sont fait enfin à titre vous avez combien d'amis qui se sont fait vasectomiser moi personnellement aucun donc je veux bien qu'on soit la moyenne des gens qui nous entourent mais à un moment, c'est quoi C'est un nid, c'est un club, c'est une, une commune, il y a une commune en ville où ils se font tous vasectomiser. Quel est le concept Là-bas n'arrivent pas les méthodes de type stérilé, stérilé en cuivre, stérilé hormonal, contraception naturelle. Enfin, Qu'est-ce qui, qu qui se passe Il y a un projet de stérilisation, de, de concessions en France. J'ai un qui m'a dit, bah, nous euh, ici on pratique aussi l'anesthésie générale euh, et il dit bon moi j'aime bien pour la simple et bonne raison que du coup vu que vous êtes dans le coltard euh, vous êtes complètement mort. Euh, moi ça me prend un quart d'heure à tout péter quoi. C'est réversible. Du coup alors là Hugo tu vois tu aurais pu laisser par exemple je me permets une micro remarque tu aurais pu laisser l'issue de cette phrase parce qu'on aurait su s'il avait choisi l'anesthésie générale ou locale. Évidemment, euh, si mon hypothèse locataire est exacte, on prend la Générale en dépit des conséquences de la Générale. Vous savez, si vous vous intéressez à ces sujets, qu'une Générale laisse des, une persistance de fatigue plusieurs mois après, que ce n'est pas une, une, une intervention anodine. Et puis, il y a toujours un faible pourcentage de gens qui ne se relèvent jamais d'une Générale. Vous connaissez le, le footballeur décédé il y a quelques, quelques semaines, peut-être l'année dernière euh, footballeur de l'équipe de France qui a passé 40 ans dans le coma ou 50 ans dans le coma pour ne pas s'être réveillé d'une anesthésie générale pour une opération bénigne du genou. Donc ce sont certes des faibles pourcentages, mais désormais il paraît qu'il faut alarmer le monde entier pour des, des faibles pourcentages de mortalité. Donc je ne sais pas, il faut être, faut être cohérent également. Alors c'est réversible, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut considérer que c'est pour c'est pas réversible. Théoriquement, c'est réversible, mais euh, faut considérer quand tu le fais, euh, tu réfléchis bien, que c'est pas réversible parce que bah, voilà. Euh, Aucun, okay. c'est pas réversible. Oui, alors ça, c'est encore une fois un marqueur de la de l'enfance. Hein. Je vous le cite souvent, je suis des femmes enfance et j'ai peur de délaisser. Or choisir ces délaisser, à un moment, ça serait quand même le comble après une hésitation de 4 mois euh, et une validation, j'imagine, par la signature de moult contrat de revenir en arrière, mais. On a vu avec la vidéo sur les enfants trans, dont je vous mets maintenant un extrait en post-production à l'écran. Un petit groupe d'irréductibles acteurs apparemment de la psychologie d'État se voit probablement, on le devine entre les lignes, menacés par leur ordre des médecins ou l'ordre des psychologues ou leur conseil scientifique à eux pour ne pas approuver systématiquement et catégoriquement les demandes des adolescents de virer de mort, alors que c'est le, le, le bon sens, le, son, le sens commun, ça s'appelait jusqu'à il y a très peu le principe de précaution. Que désormais, il était admis que n'importe quelle altération, même hormonale la plus, la plus, la plus sérieuse, la plus profonde, doivent pouvoir faire l'objet comme on dit en italien, d'un « dilitto di lecces, ou d'un droit de revenir en arrière, ce qui est l'extension de la logique consumériste à la santé. C'est-à-dire dans la logique consumériste, c'est pour vous décharger du doute de la commande. On vous, on vous souligne le droit à un remboursement, et désormais le droit à revenir en arrière s'étend à ce qui, nous, ce qui, nous, ce qui fonde notre, notre code génétique, enfin la capacité à propager notre code génétique. Donc tout ça est un, un embrasement, de concepts qui étaient encore jusqu'à très peu, totalement étanches. Enfin, euh, c'est dommage de compter sur ça, et qu'au final... Est-ce que tu peux bah, nous regarder la compagne de temps en temps Beaucoup de mecs, le nombre de fois où vous avez croisé les yeux de sa compagne, je crois qu'il y en a une pendant une seconde, quoi. Genre, oulala. là là, euh, mais en fait, on va, on va juste me couper les couilles, et j'en aurais plus, ou alors euh, on touche à ma virilité, Oulala, là là, je serai plus un vrai homme, alors que, bon, euh, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que, euh, pour le coup, la ne euh, modifie... À l'extérieur, rien du tout. Et euh... oui, alors à ce titre-là, euh, euh, t'enlever un poumon ne modifie pas l'extérieur, t'enlever la moitié du cerveau ne modifie pas l'extérieur. Par contre, je t'assure que si je t'enlève la moitié du cerveau, ton système cognitif ne fonctionne pas pareil. Hein. Euh, euh, si je t'enlève un rein, euh, tu vis moins bien. Euh, je, je ne comprends pas cette obsession pour l'apparence extérieure. Ce sont des gens qui manifestement, par leur simple présentation, montrent que l'extérieur importe peu. Donc pourquoi tout à coup oui, c'est pas sincère comme argument ça. Ça c'est pas de la, ça c'est pas de l'observation verbale. C'est de la simple euh, logique entre guillemets euh, rédactionnelle. C'est-à-dire que ne me faites pas croire que votre préoccupation c'est l'extérieur quand vous vous filmez euh, un petit peu à dix peu, euh, sans maquillage, euh, en train de jouer au Lego sur des chaises de gamer mal éclairées. Ça veut dire que vous n'êtes pas des esthètes, mais c'est pas grave. Encore une fois, pourquoi tout le monde serait-il pareil Pourquoi tout le monde serait-il un esthète C'est pas grave. Moi non plus, je ne suis pas un esthète. Mon bureau, il y a un peu de poussière, il y a un peu de bordel. Ce n'est pas, pas le sujet. Je ne me livre pas à une mise en scène ultra-esthétique de ma personne. Contrairement à d'autres influenceurs masculins, on les voit sur leur balcon, avec des, comme ça, en train de prendre l'air pensif, avec des, des, des filtres couleurs, des photos pro. Vous ne me voyez jamais dans ces postures-là. Donc, encore une fois... Nous partageons le fait de ne pas être des esthètes de la mise en scène de soi. Par contre, ne prétends pas juger ton opération à l'aune de l'esthétique extérieure, puisque ce n'est pas ton but. Tu vois, ce n'est pas cohérent. L'ossature du raisonnement, je ne la suis pas, en fait. C'est quelque chose que je trouve insincère. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il y a un élément du puzzle qui manque. Et à la limite, moi, j'aurais gardé cette décision pour moi. Car là, tu nous la livres en prétendant à une sincérité qui, pour moi, est imparfaite. Voilà. Il y a quelque chose de ta réflexion qui m'échappe. Euh, dès que tu donnes les raisons, tu es fuyant. Dès que tu pars de la virilité, ton regard devient également fuyant. Bon, l'autre, elle est concentrée sur son, son ego, là. Euh, J'ai rien contre le couple quadripode, mais là, en l'occurrence, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, les gens ne comprennent pas, parce qu'on on verra en nombre de réactions négatives sur la vidéo, c'est très fort. Il y a une désapprobation instinctive générale de beaucoup de gens, alors qu'à la limite, ils peuvent très bien avoir deux ou trois enfants. Il y a un dissensus qui n'est pas forcément conscient, mais il y a, pour moi, il y a quelque chose d'insincère que euh, t'as quelques points de structure et, et puis c'est tout. Euh, et donc après tu les vois plus. Et en plus tu peux, euh, bah, tu peux toujours faire l'amour, tu peux toujours euh, jouir, y'a pas de problème. Ça n'a pas d'incidence là en fait. Ça ne va pas euh, jouer par exemple sur ton timbre de voix, sur ta pilosité, enfin. Non mais oui, j'ai encore la voix. Non mais parce que je le dis, parce que oh, rigolo ça. Donc ça j'aime bien, ça, ça c'est mon genre du monde. Un espèce de mythe là-dessus, comme quoi euh, ça peut t'enlever effectivement cette virilité au sens euh, biologique du terme où euh, tu, tu peux ne plus avoir de testostérone ou je sais pas quoi. En tout cas, euh, ça n'est pas le cas, puisqu'on coupe simplement de canaux, ça ne touche pas du tout euh, sur cette. Euh... Bah, ils ont l'air extrêmement sûrs de quelque chose qui remonte apparemment à quelques jours. Peut-être le principe de précaution voudrait-il euh, que vous attendiez un peu avant de vous prononcer. Je ne sais pas, il paraît que depuis un an et demi, le principe de précaution était utilisé à l'envers, euh, que désormais il plaide en faveur de la prise de risque et de la nouveauté, et des choses non prouvées. Bon, moi, j'attendrai, avant de me prononcer sur les effets hormonaux, j'attendrai six mois, un an, je ne sais pas, mais je suis peut-être un petit peu lent à la détente. Voilà, ça n'a pas d'impact là-dessus. Enfin, après, euh, on a discuté aussi de savoir si on en parlait ou pas, ou... C'est important, enfin, je pense, de, de montrer aussi que c'est des, des sujets euh, bah, qui, sont pas qui ne doivent pas être tabous, parce que ça nous concerne un peu tous, en fait, au, au moment de notre Mais je ne comprends pas du tout cette logique. Nous sommes tous concernés par la naissance, la maternité, la mort de nos proches, les gens qui partagent notre vie. Pourquoi est-il, petit un, obligatoire de le partager avec sa communauté je suis la preuve qu'on peut très bien vivre sur YouTube, J'ai n'ai pas dit de YouTube, j'ai dit sur YouTube, sans dire avec qui on est, depuis combien de temps, combien d'enfants, etc. Et deuxièmement, pourquoi le fait de ne pas partager ces informations laisse-t-il supposer à vos, à vos chatons que vous n'en ayez pas Pourquoi le fait de ne, de ne pas avoir dit si j'étais en couple vous laisse penser que je suis célibataire Pourquoi le fait de ne pas dire, de ne pas parler de mes enfants vous fait-il penser que je n'en ai pas c'est ça qui est presque la, la, la conclusion la plus paradoxale. C'est qu'au titre que les pentapodes, lui ou Maëva Chou, avec Adrien, etc., euh, se sentent contraints de partager les moindres détails de leur vie intime et de leur vasectomie sur Internet, vous en déduisez de gens qui vivent dans un monde de valeurs, de vertus traditionnelles et donc qui considèrent que c'est leur propre problème et que ça ne vous regarde pas vous en déduisez qu'ils n'ont pas de vie, pas de femme, pas d'enfant, alors que vous n'en savez vraiment strict, strictement rien. Et c'est presque ça euh, qui, me, qui me choque le plus, en fait. C'est que leur travail a des conséquences indirectes sur la vertu de pudeur de gens comme moi. Donc voilà, on a eu des enfants qui, bon, au bout d'un moment, la question de cette contraception, mine de rien, elle se pose. Euh, elle est là. Ah, et... ah, ah, ils ont eu des enfants. Voilà, je le pressentais, ils ont eu des enfants. Sauf que c'est le défaut des vidéos improvisées. L'improvisation n'est pas feinte, elle est réelle. C'est que notre conformation syntaxique, nos, la, la, notre, notre conformation de pensée. Traditionnel a tendance, quand on ne prépare pas, à nous faire délivrer l'information importante à la fin. C'est d'ailleurs l'intérêt de préparer à l'avance ces interventions publiques quand elles ne sont pas de type commentaire composé, mais qu'elles sont de type anecdote personnelle ou vidéo d'actualité. Il faut les préparer afin de distiller à un rythme régulier les informations importantes. Si on ne les prépare pas, on a tendance à ne donner la de lecture qu'à la fin, et la plupart des gens, comme on le voit sur les courbes d'audience YouTube, on en montrera une ou deux, décrochent. Vous savez qu'au trois quarts de la vidéo, vous n'avez plus que 30 à 40% des gens qui vous regardent. Les deux tiers sont déjà partis et manquent l'information essentielle. donc Ce sont des gens qui ont simplement décidé que leurs enfants, entre guillemets, leur suffisaient. C'est une information que j'aurais voulu avoir avant, mais à la limite, bon, tu as décidé de ne pas préparer, tu as décidé de ne pas préparer. Et, et elle n'est pas tabou pour les femmes, elle ne doit pas l'être non plus pour les hommes. Voilà. Ce message a été sponsorisé, je l'imagine, euh, par le lobby du Féministan. Voilà. Euh, Est-ce vrai ou pas En sont-ils conscients ou pas euh, Donnez votre avis en commentaire. Moi, le mien, je me le suis fait. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est le jeu de la vidéoscopie de deviner l'indevinable, à partir d'un support vidéo. Voilà, merci de m'avoir suivi, c'est le moment de me remercier pour de bon, avec un pouce, de vous abonner à la chaîne, si ma façon de raisonner, ma probité et surtout, mon absence de tacle sur le physique vous fait marrer, vous plaît et vous instruit. Et en parlant d'enfants et en parlant de revenir en arrière sur des décisions médicales, je vous invite à poursuivre votre visite de la chaîne avec ces enfants qui changent, de, enfin ces adolescents, ces jeunes qui désire changer de genre et puis qui, tout à coup, quelques mois plus tard, se rendent compte que le bonheur n'est pas à la clé et reviennent en arrière. C'est ici, au bout de mon doigt, là, là, à peu près dans cette zone, dans cette zone-là. Voilà.